Alors le, le lien entre la qualité de vie au travail et le, le service, la qualité du service rendu aux usagers me semble forcément évident. Euh, comment faire un travail de qualité au bénéfice de la population sans être soi-même bien dans son travail euh, Donc je pense que c'est un élément euh, très très important à prendre en, en considération. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'abord être bien physiquement et c'est vrai qu'on voit toutes les conséquences que peuvent avoir des, des arrêts répétés sur la qualité du service public. Et quand on connaît les difficultés aujourd'hui qu'ont les collectivités quelquefois à assurer des remplacements, ça peut être très très problématique. Donc cette discontinuité du service euh, liée à des, à des absences pour raison de, de santé. En Suisse, bien psychologiquement, euh, parce que je pense notamment euh, par rapport à la problématique de, de RPS, aujourd'hui, euh, la question du sens au travail est souvent au cœur de ces problématiques-là. Et donc avoir des agents qui seront bien psychologiques euh, psychologiquement, qui, qui connaîtront le sens de leur travail, euh, sont des agents qui seront en capacité euh, de développer une motivation et une qualité de service qui sera, euh, qui sera meilleure. Je pense que les élus aujourd'hui ont pris en, cons en considération ce, cet élément-là pour faire en sorte que, enfin, pour considérer que s'ils veulent que le service public qui sera rendu par les, leur administration de soit de meilleure qualité possible, euh, que la qualité de vie au travail soit une de leurs préoccupations. Donc, euh, en prévention et, et plutôt et aussi en, en, en curatif quand, quand ça n'est pas le cas. Donc je dirais bien en effet, qualité, qualité des services publics égale avant tout qualité de vie au travail.